Ce qu'on fait comme petit nous, nous avons suis satisfaction la des jeunes diplômés sans emploi. Est-ce qu'il y une solution Oui ou non C'est de, de la population. Mais une analyse est Ce que nous savons, c'est que diplômés, est ce que nous le phénomène de faire Puisque faire des choses puisque de faire des choses faire des choses faire des donc, ce que des gars comme Anthony, Django, ton nom cochie, Promesse, on que tu que promesse pour Dans dans des comme il a des gens qui qui ont il y ont des des a qui a qui nous avons dit que nous avons dit que que nous nous avons nous avons nous que nous nous avons nous sénégal Sénégal un été promesse été Sénégal nous, savons, nous avons parce que l'insécurité va émerger. Quand l'émergence va aussi il faut que nous femmes émergent. L'insécurité va émerger. Le Sénégal doit avoir une sécurité. Il faut garantir une sérénité, dire, une sécurité à la sérénité. Car quand la sécurité est garantie, la personne doit être dans une situation sereine. Si la une situation de sécurité sénégalaise vous avez une ne quittons-nous garantie que la sérénité des foyers devient discutable et dans ce cas incohérent le mettre en question. Quand sénégalais ne quittons en sécurité à 100%. Agression de parines, travailleurs légers, Deuxièmement, nous il y a des a risques d'être agressé ou d'être volé et même encore pire même d'être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 nous faut que nous vraiment, parce que nous sommes les nous sommes tous les Nous les les Nous sommes il faut toucher un peu les entreprises. Nous sommes ici au Sénégal. Nous, nous avons dit que pratique. aussi un désespoir. Donc, il fallait que nous, par rapport à la formation, nous une implantation et une entreprise. Nous, nous une entreprise qui implantée. orientée. Euh, formation étudiante pour orienter la formation Donc les, les, les, les, les, les, les personnes qui sont dans le secteur professionnel. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons une Nous une Nous avons fait C'est Nous avons fait nous si avons si vous... si de dire... euh, cool a des choses qui ont choses. faire Ce qui est ont aidés à faire des choses qui qui ont à faire des qui donc aussi, ce vraiment la politique de développement, -à permettre à cette population de ce faut, de, ce de façon constante. Le aussi, ah mon tomate les fruits etc. Sénégal, les les aussi des défauts. Que tard, a de la okay. Pour terminer, puisque l'univers nous nous, avez besoin, nous avons une réponse, une satisfaction, peut-être que c'est la raison pour laquelle puisque avons une réponse de réponse la de la de nous devons responsabilité sans réfléchir, parce que pour nous, nous aussi que nous sommes bien intelligents. Nous que des Nous nous nous parce qu'ils connaissent amener les votants les, les les les les les personnes qui ont voté pour les locaux ce sont ces mêmes personnes qui vont voter pour les législatives donc le résultat actuel nous l'avons déjà mon échange ici l'intermédiaire de ham peut-être c'est une on vient c'est un avertissement donc nous ramenons pour pour vous avertir mesdames qu'il dans beaucoup de localités pour vous une satisfaction ce qu'on a fait le gouvernement a répondu aux préoccupations de la population. Il répondre de la décision de la population de dédesser la responsabilité. Il s'agit de la décision population de la de la décision de la Le régime la aussi Direction de l'obtention de responsabilité. Et sans oublier aussi qu'il y a l'influence de la sous-région. La sous-région, aussi, la y a un dialogue sur le réseau. Mais les réseaux sociaux, l'internet, le monde est devenu un village planétaire où tout tourne autour d'un seul bloc. Tout est devant l'écran. Devant l'écran, on apprend tout. Raison pour laquelle l'impact de l'impact de l'impact de l'impact de l'impact population, l'impact de l'impact de responsabilité. de l'impact de l'impact de l'impact de si nous a une responsabilité a de la vie, le Sénégal. Nous sommes culture Nous sommes des jours, nous le nous sommes des nous sommes des jours, nous sommes des jours, nous des du et qu ce si nous pouvons pouvoir, que nous nous pouvoir peut-être le peuple va se lever pour démonter cette personne et monter une autre personne pour que les espoirs et les espérances puissent être réalisés. C'est ce qui s'est fait pour que dans l'avenir, nous savons que le peuple est élevé, peuple est venu, mais aussi d'avoir ses responsabilités. L'engagement populaire, le nombre de votants, intéressant pour les gens qui sont ici, ils sont très bien. Ils aussi. Nous vous e -E Sustlr, spirits, surtout Warning, m -m -m de Nous nous sommes responsables du régime. responsable de a point analysé partager des aussi commentaires sur YouTube de quoi aussi ces réactions pour que nous puissions compléter et que nous aussi imperfection, ou manquement, nous de peut-être moins pas notre nous remercier aussi cette fidélité, émotion, WhatsApp, à nous une télé,